si par exemple je fais une campagne adwords et que personne me dit je viens parce que je t'ai vu euh, sur google bah, c'est que c'est de la merde euh, si tout le monde me dit c'est un copain qui m'a parlé de toi je sais que le bouche à oreille fonctionne bien etc et donc NordVPN eux ce qu'ils font c'est ils filent des codes à tous les vidéastes avec qui ils bossent et comme ça quand eux ils reçoivent des commandes ils savent ah bah, lui il vient de tel vidéaste lui il vient de tel vidéaste etc., etc et donc ce code il sert juste à ça mais oui la réduction vous l'avez chez tout le monde mais si vous utilisez ce code ça veut juste dire j'ai entendu parler de vous et de votre éduc par astronomie. Eux ils le savent et moi ça me permet de valoriser à mes sponsorings. Parce que tiens, euh, ça me fait penser, euh, ces sponsorings, euh, je les fais pour de l'argent, parce que je suis un gros vénal, un gros vénal qui a besoin de payer ses futurs projets. Hashtag projet H.